Salut tout On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalis 4, toujours avec les Ottomans. Je réalisais en regardant la carte que, à l'exception de l'Europe, tout le monde, même les petits ici, tout le monde est en capacité de rejoindre la Koa. Euh, bon, moins peut-être quelques peuples indigènes, même ceux-là ils peuvent, mais... Euh, bon, les, les dépendances coloniales, la plupart peuvent, puisque lui il peut rejoindre, l'Espagne elle peut rejoindre, du coup la Grande-Bretagne peut rejoindre parce que Potiguaras peut rejoindre, la France, les Pays-Bas. Et je m'en sors quand même. Je suis quasiment arrivé à un stade où le monde entier serait contre moi, que ça me poserait pas trop de soucis. Ça m'arrive souvent dans des poches territoriales de, de me dire tout le monde peut être en guerre contre moi. C'est pas grave, je suis plus fort que tout le monde dans ce secteur-là. Mais ça m'est jamais arrivé sur le monde entier à la fois. Là, bon, on a encore un gros paquet de, de puissance militaire et tout qui est épargné par l'expansion agressive et heureusement. Mais c'est comme ça, euh, ma trêve avec le Portugal c'est fini et je viens de choper l'effet de contre-révolution qui me fait agitation dans le pays, coût de la stabilité et prestige annuel moins 5. D'ailleurs c'est déjà actif, je peux pas me permettre d'activer, là je sais pas si contre-révolution est déjà en prise en compte. Ok, et bien c'est comme ça. Je me dis que je pourrais utiliser le fameux casus belli écraser la révolution pour tenter de d'écraser le Portugal justement. Et apparemment on peut faire écraser la révolution. Il y a un succès qui consiste à euh, faire cette révolution a été écrasée euh, en guerre contre une... Donc le descriptif en anglais c'est en guerre pour contre une... la cible d'une révolution, contrôler leur capitale et avoir au moins... 99% de score de guerre le descriptif de comment ça va arriver, Donc par exemple pour le, la, la route de la soie c'est toutes les provinces productrices de soie sont possédées en propre ou par des dépendances sur la cible d'une révolution c'est n'importe quel pays connu et la grande nation est en guerre contre Ottomans. Euh, le truc c'est que et la grande nation j'ai pas le truc qui fait les grandes nations je vois pas comment ça pourrait arriver Donc on peut faire la guerre contre le Portugal Mais je pense que j'aurai pas ce succès Qui est dommage parce que a priori Je peux les écraser et, et je peux contrôler leur capitale pendant suffisamment longtemps Pour que le jeu se dise Bon c'est bon là ça finit Ça suffit ils sont complètement vaincus 100% de score de guerre Parce que grosso modo je, je pense que je peux faire 60% de score de guerre En contrôlant uniquement les territoires européens de, Du Portugal euh, Après ils ont Euh Comment il s'appelle lui Petit Goisse, ils l'ont pas avec eux C'est d'autant plus intéressant Donc on va On va déclarer la guerre tout de suite C'est pas prudent parce que mes troupes sont un peu loin Mais c'est pas grave D'ailleurs on va prendre eux Et on va les envoyer ici Et on va prendre Eux Et on va les créer ici avec pour objectif de servir. Euh, vous, c'est pareil. Vous allez remonter. Je pense que c'est parce que l'IA s'actualise que ça fait laguer. Pourtant, je lui laisse du temps et tout. Euh, côté japonais, je transfère mes troupes. Doucement, mais sûrement. On va regarder côté Ming parce que il a des provinces moyennement agitées. Dénonciation du néo-confucianisme. Sur-expansion. Stabilité négative, c'est pas bon. Du tout. J'aurais pu exiger l'annexion d'abord. Tant pis, tant pis, tant pis. On pourrait avoir un marchand de plus, mais qu'est-ce que ça vaut un marchand et les mercenaires Je n'en ai pas. Alors, réaction. Nous connaissons désormais les effets de réaction, ce qui se traduit par agitation d'un pays moins 10, maudit de coût de la stabilité moins 10, prestige annuel plus 10, et plus contre-révolution. Hé hé Donc là. Excusez-moi. Euh, mon prestige monte. Et, et tout. Donc c'est vraiment un, un gros incitateur de. Ok, maintenant on déclare la guerre au Portugal. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Hey Hey J'ai pas l'accès nulle part. Euh, il a beaucoup trop de navires à mon avis. Pas grave, on va y aller doucement. Peut-être que j'envoie une autre armée quand même. Celle-là, elle est en train d'arriver de ce côté-là. Alors... C'est calme d'être en guerre contre un seul pays. L Irlande a rejoint la coalition contre moi. Ah donc, je vous ai pas dit, mais il y a des pays qui ont quitté la coalition contre moi. L'Espagne, par exemple. Euh, parce qu'elle a déclaré la guerre à Hoyos qui s'est libéré à partir d'une province je ne sais pas en tout cas s'est libéré ici je crois que c'est les français qui avaient des révoltes d'ailleurs ils sont toujours Ah, <rire> des soucis parce qu'ils ont un malus liberté, égalité, fraternité et réforme économique de Turgot et contre-révolution ah oui oui il faut attaquer les... les révolutionnaires sinon ça pique ça fait plus 11 dans les provinces africaines Bon, bon, bon. L'Espagne a encore des révoltes euh, Je crois que j'ai fait remonter mes troupes africaines Pas toutes Faisons en remonter plus Là toujours pas Le passage Dommage dommage Euh non je suis bête N'attaquons pas deux canons avec une seule unité euh, le faire revenir. J'améliore mes relations avec Potiguaras dans l'espoir que on reste copains. Et on est en positif. Et il voudrait même s'allier avec moi. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant de déclarer la guerre. C'est quand même un allié de poids. Il a gagné sa guerre contre la France. Visiblement, oui. Il a agrandi son territoire de base. La Grande-Bretagne doit toujours être à 100. Ouais. Le contraire m'aurait... Si ça avait beaucoup baissé, ça m'aurait étonné. Qu'il soit passé à 99, c'était possible. On a trop de points. débloqués par droit de l'homme. Alors, quantité, c'est parti Ah ils ont débarqué ici Et ils sont en guerre contre la Frise La Frise était un défenseur face à Dans la guerre de la révolte portugaise Contre Frigo Frison Ils ont aussi un casus belli à eux Pour attaquer qui ils veulent euh, Alors visiblement ils ont l'accès Chez l'Espagne Peut-être la Frise qui l'a demandé On peut aller jusqu'à Gênes déjà Allons-y Tely, refusé Poméranie, refusé À ah, quoi que je pourrais leur donner Mais donnez-moi l'accès d'abord. Et après on verra. Je pense pas qu'ils acceptent de me laisser passer la frise, ils me détestent tellement. Je peux leur offrir l'accès mais c'est tout. Hein. Légalisme. On les a battus et on les a bien battus. Et il y en a 22 qui arrivent ici. Ah, C'est les révoltes en France. C'était pas. Que je, me sou... je, je fais rarement des fins de partie parce que je plupart du temps, j'ai accompli mon succès avant. Mais il me semble que c'était pas comme ça avant. On n'avait pas d'histoire de. Déjà, il n'y avait pas de. Pays qui était cible de la révolution euh, et on n'avait pas de malus qui le malus des colonies euh, qui se révoltent ça je l'ai déjà vu passer mais je crois pas qu'il y avait le, le, le malus euh, dû au fait que le, le portugal est devenu révolutionnaire alors les réformés prennent la fuite en oh, présème D'accord, bah j'ai beaucoup de provinces réformées. Euh, ok. Et ça fâche la Pologne. Dommage, j'ai d'avoir des bonnes relations. En revanche, Zemplen va être converti du coup. Ah, le nombre de troupes qu'ils ont bloquées là-bas. Parce que ni moi, ni la Bohème ne voulons leur laisser l'accès. Alors, rebattu. Ils se replient. Ils ont trop de bateaux. Ça, c'est un truc que j'aurais plus pu faire, ça vu en plus euh, l'économie que j'ai. Le truc, c'est que c'est un peu long de faire plein de bateaux partout. Euh, faisons des galères baltiques. On aurait pu reformer l'Empire Romain avec euh, toute cette puissance. J'ai la plupart des provinces côtières. D'ailleurs c'est pas que les provinces côtières, je crois qu'il faut une majorité de la France Ou alors juste certaines villes importantes euh, Probablement toute l'Italie Ouais il me manquait quand même beaucoup de, de provinces pour faire ça J'ai beaucoup euh, grandi en Asie Je pourrais sûrement former les mogols ou des grands peuples comme ça Si je n'étais pas déjà moi-même un empire On a le canal C'est pour ça qu'il n'y a plus de retard Parce qu'il est fini <rire> Vous voyez comme je m'en préoccupe Portugal il fait pas beaucoup de galères, parce qu'il a beaucoup de territoire euh, en pleine mer. Je suppose. C'est pour ça et que c'est pas juste parce que euh, il aime pas les bateaux. Les, il aime pas les galères. Allons si j'ai directement Ceuta. Caribes s'est débarqué. Eh bien, gardons cette armée pour aller les effrayer. L'avantage d'avoir une partie du contrôle à frise, c'est que si jamais ils veulent m'occuper, ils vont être obligés de passer dans ce long, ce fin co corridor et je pourrais venir les choper. Fin de l'attrait avec Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferrari J'ai pas vu. Euh, alors, la Scandinavie, à mon avis, a perdu la guerre. Ouais, elle a perdu des provinces, mais elle a gardé Ferrari. C'est le plus intéressant pour eux quand même Oh oh Là le Portugal est mal En plus c'est probablement eux qui ont demandé l'accès mais... Est-ce qu'on passe là On passe pas un bateau qui a décidé de couper le chemin Caribès je sais que vous occupez des trucs à moi Mais j'arrive, j'arrive, à me charger de vous toi viens il est là plutôt. Et on drap avec eux. Comme ça par exemple. Oh, je vais même pas avoir le temps d'arriver. On a déjà stacked. Ok. Donnons-leur des points. Euh, en agrandissant notre pays on a, on a acquis un contrôle euh, écrasant sur le pays. Je sais pas s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants que je n'ai pas encore pris. Ah, on peut faire euh, absence des missionnaires, tolérance envers la seule vraie foi, pas les hérésies et pas le paganisme. On peut réduire le coût de maintien, assimilisation des indigènes. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Pas d'influence. Ça leur donne de l'influence et de la loyauté et ça réduit mon absolutisme. On va le faire. C'est pas cher pour ce que c'est. Alors, on peut tolérer les hérésies et le paganisme. Plutôt pas mal. Euh, droite douane, moins important. Mais plus de probabilité et de croissance. Ça, j'ai été bête de pas le faire avant. Voilà, et c'est quoi le truc des nobles un peu spatiaux Déclin, coût des généraux. Par contre ça coûte.. 15 en tradition terrestre, brut. Mais après ça réduit le déclin et le coût des généraux. J'avais 90 de de je ne sais plus comment ça s'appelle tradition terrestre ça doit être un truc intéressant à faire au début ça on dit bon ok je sacrifie ma tradition terrestre quelle qu'elle soit et à la place pour le restant du jeu j'en perds moins voilà j'ai je, je, beaucoup de déclin je suis obligé de faire des batailles et tout pour euh, rester en... En... à très haut faut... Normalement je vais voir la grosse grosse euh, foule de de trêve qui va arriver à son terme Mais faut pas août Mai, juin, juillet, août Après, il me restera un peu moins de 30 ans si par hasard j'ai oublié une province. Ce qui n'est pas à exclure. Province de soi. Ça m'étonnerait beaucoup, hein. j'ai fait vraiment très attention. Mais mieux vaut avoir 20 années d'avance pour redéclarer une guerre à je ne sais qui plutôt que pas. Je sais pas quels euh, généraux je donne à qui. Et si ceux qui sont placés sont utiles. Ah, ils ont des séparatistes ah, nous aussi. Je les ai complètement loupés. Je suis passé à côté. Partisans du prétendant d'élite. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans ce, cet état, les pays indiens. Colonie autosuffisante, fin des trêves. On va attaquer... C'est une blague qu'il est déjà dans la quoi Comment c'est possible Ça fait 3 jours. Bon, je vais relancer ma partie. C'est relancé, je viens de lancer la guerre. On va prendre un général disponible et commencer à se placer. Comme j'ai relancé la partie, il y a plein de gens qui se sont dit tien, « Tiens, tiens, tiens, c'est une sacrée quoi qu'il a contre lui, ce bonhomme. Rejoignons. » Et ils ont rejoint. Brunei a rejoint, d'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux demander dans les conditions spéciales contre le Portugal Je peux pas demander à écrabouiller la, la révolution. Ça me coûte moins cher de demander à admettre la défaite. Ça me coûte moins cher aussi de demander à des provinces. Il pourrait rendre trois provinces à l'Espagne. Il pourrait aussi me céder des provinces. Ah, des provinces à Caraïbes, euh, bof. Je pensais plutôt à un truc comme... Ça, par exemple. <rire> Après beaucoup, mais ça sortirait les Portugais De d'Afrique. De... Bon, ils ont des petites îles, mais ça sortirait du continent africain. Définitivement. Et je pourrais même me de demander... Oula je pourrais demander énormément. Bon allez ça c'était pas sérieux. Par contre le reste euh, pourquoi pas. Et apparemment j'ai pas de, de truc écraser la révolution. Enfin les, les, les, les faire changer de régime quoi. Rejoins, rejoins, rejoins. Rejoins, rejoins. Ah oui les trêves ont fini, c'est peut-être aussi pour ça. J'espère que je vais pas me faire déclarer la guerre, pourquoi? Avant d'avoir la province de Soie. Fin du siège de Evora. C'est pas bon pour lui ça. Le 17, le 15. Yan Yemen 17. Gujarat, Tsang. Euh, je pense qu'elle va finir par éclater la révolution. Dès que ça piquera, j'ai rassemblé mes bateaux. En voilà un nouveau plein. C'était peut-être pas fini cela. là Bon, c'est pas rassembler les bateaux là. Tchac, tchac, re-rassemblez-vous. Commerce de fer, Langzang, défenseur de la foi, Afghanistan. Ouais, tous les petits pays que j'ai laissés au milieu de mon terrain. Mecs sont moyennement petits, mais genre Afghanistan, oh tiens, genre quoi J'ai une armée là. J'en ai une là aussi. Ah ouais, j'avais fait plein d'armées parce que j'avais peur de. Je ne sais plus. De la guerre contre la France, il me semble. Un tout petit pays qui. Enfin, des, des tout petits pays, je pense. Fait tout juste plus qu'une guerre. Alors, le Japon. Disons que je veux ceci. Pas grand-chose, mais toi, t'es pas d'accord. C'est pas grave, on va t'assiéger un petit peu plus. Et après, tu seras d'accord. On a déjà perdu tout le nord face aux envahisseurs espagnols. Tout le sud face à la Corée, puis après, je l'ai repris. Avec la France. Transoxiana rejoint Je suis même pas surpris Ces petits rapaces Bombassa, mongaï. sacrée monta montagne qui dépasse, je crois que c'est volontaire euh, c'est euh, le mont Fuji peut-être j'en <rire> sais rien du tout mais ça sonne bien le mont Fuji donc ça doit être ça on va faire une dernière bataille navale allez c'est pas sérieux à Lisbonne rendez-vous Sur ma. Où oui, là On va peut-être d'abord choper ces trois là. C est... C est là. Fin du siège de Lisbonne. L'ordre a triomphé. Nos armées victorieuses ont réussi à destituer ce vil gouvernement révolutionnaire et la monarchie a été restaurée. Il nous faut à présent accepter une paix juste. Gain en 6 de stabilité et 200 de prestige. Waouh Ça vaut la peine de s'attaquer au, de faire tomber le pays euh... cible de la révolution. Du coup, il n'y a plus de révolution. On l'a maté. Euh... Et a priori, avec euh... mon succès. Je <rire> sais pas comment je pouvais faire le score de guerre sans contrôler la capitale. Ou alors, je euh... considère que c'est encore bon. La fin des rêves de liberté Réaction, nous ne connaissons plus désormais les effets, les effets de réaction, agitation dans le pays, la stabilité et prestige annuel. Oh dommage, c'était chouette. Je bien gardé jusqu'à la fin de la partie. Bon, ça impliquait d'être en guerre, donc c'est un peu trop contraignant, mais... Bah voilà, vous voyez, vous êtes bien content d'avoir les, les Ottomans pour... Euh... Non, vous n'êtes pas bien content. Vous rejoignez tous la coalition. Lila. Ok on va demander ces provinces là Il me donne plus Qu'est-ce que ça peut être plus Ça peut être euh... <rire> Ça peut être beaucoup Allez demandons ça Arrêtons nous là 80 est-ce que je peux demander tout ça sans Est-ce que oui je peux La chute de Kyoto. Avec la chute de Kyoto, l'empereur du Japon n'est est plus protégé par le Shogunat Japon. Le titre n'a plus aucune utilité et les daimons nippons n'ont nulle intention désormais de prétendre exaucer les souhaits de l'ancien shogun. Nous l'emporterons. Quelques points. C'est plus utile que le prestige à mon avis. Euh... Alors il est bien cet événement, mais il est un peu tard et un peu déphasé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de shogun. En effet, ils vont plus suivre le... Le Kyoto, puisque les Japonais étaient unis. Voilà. Province de soie. Yeah En voilà une de route de la soie Et sur ce, je vais sauvegarder la partie. Dans ce 4 avril 1793, les Ottomans considèrent qu'ils ont bien fait régner l'ordre et la discipline ottomane. Lui, il est dans la contre moi. Et lui pas, parce qu'il m'aime bien et qu'il a peur de moi. <rire> Regardons un peu les statistiques de mon pays. J'avoue que, en termes d'économie, il y a un moment où j'ai arrêté de d'avancer. Sur le total, on, la Grande-Bretagne est la deuxième, suivie par l'Espagne, France, Scandinavie, Siac. Ouais, Petit Potiguaras, ils ont en UP mineur... La Grande Bretagne qui se fait 300 ducats par mois, quant moi je m'en fais 879, ce qui est quand même beaucoup plus. Euh, et déjà à la fin de la première page ils sont plus qu'à 100 ducats par mois. Bon, après ça chute vertigine. de façon vertigineuse voilà. Euh, sans surprise, Grande-Bretagne, Espagne et France C'est tous des grands pays d'Europe Avec beaucoup de colonies Donc ils sont très riches Siak, je sais pas comment il se fait toute cette thune On peut voir d'ailleurs euh, Siak il se fait euh, Peu d'impôts, beaucoup beaucoup de commerce plus de la moitié de son truc vient du commerce La Scandinavie c'est pareil Ça m'étonne Qu'est-ce qu'ils ont comme euh, Comme eux la Scandinavie Oh, 89 à l'Ubec A mon avis, ils ont la majorité de l'Ubec 46% Pas une majorité, mais quand même Et là, ils collectent ou... non ils... Ou alors, ils collectent 17 On peut voir les pays qui collectent, non euh... Pologne dispose Bah ben non, c'est la scandinavie Chelou. Bon, apparemment c'est le commerce qui rapporte le plus à la Scandinavie Ça se trouve ils ont, ils récupèrent euh, 60 sur l'Ubec mais grâce à leur bonus, euh, ils ont un plus de 100, un... Un... Un... Un... Un plus 100%. Comme moi par exemple ici, je gagne 230 et en pratique euh, j'ai 100 du 4 plus. C'est pas un plus 100%, mais euh... voilà pour l'économie. On a fait le tour. La première colonie en termes d'économie, c'est la Florida. Elle se fait sans ducats. <rire> Et après, le Pérou français, lui, c'est beaucoup de ducats sur l'or, ouais. La Florida, c'est elle. C'est la compagnie euh, dans la région des 13 colonies. Elle est loin d'être complète, je crois. Il lui manque le territoire Iroquois, le territoire du Nouveau-Portugal. Mais elle se fait déjà sans du cas C'est bien euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, statistiques euh, intéressantes euh, Ça j'ai pas l'habitude de regarder En militaire on peut regarder un peu Donc j'avais 600 000 hommes Et une limite des forces à 655 000 hommes Je crois pas qu'il y ait de succès pour faire le plus d'hommes possible euh, la Scandinavie suivait deuxième quasiment ex -e avec la Grande-Bretagne, quasiment ex -e avec l'Espagne, la... quasiment ex -e avec la Bohème. Ils sont quasi tous quasiment ex -e au à au... au... sud du dessus, c'est impressionnant. Donc la plus puissante des colonies c'est la Nouvelle-Castille, le plus puissant des pays c'est nous. Et on a à peu près 4 fois la puissance du second pays. On va dire euh, la Scandinavie c'est déjà impressionnant qu'il soit avec cette taille là euh, capable d'aligner un quart de mes armées. Euh, dernier point... Peut-être les pays généraux... Donc il euh, y a encore les revenus là... Ah ça c'est les sous... Oh ils ont 33 000 dans leur coffre... Gêne Les Pays-Bas à Nuremberg ils ont énormément... Ils doivent avoir fait tous les bâtiments je pense... Revenus... ottoman Grande-Bretagne... On a déjà vu ça... Prestige... J'ai passé un temps fou à 100 de prestige... Et, et c'est dû au fait que j'ai pris des provinces... Et forcé les gens... Surtout pris des provinces en continu grosso modo niveau de développement 8600 Espagne et France sont les deux seuls autres qui méritent le rang d'empire pour avoir dépassé 1000 peut-être que la Scandinavie là c'est facile à vérifier voyons si les, les Finnois sont acceptés non d'accord euh, réserve maximum on avait aussi beaucoup de marge par rapport à la France la Bohème Grande-Bretagne euh, je trouve ça limite dommage qu'il n'y ait pas de graphique de, de fin dans ce jeu On peut regarder aussi euh, Les biens commerciaux Dans les stratégies Les ressources stratégiques C'est ça Part du marché La soie, on a que 52% De part du marché Alors que je contrôle toutes les provinces Premier producteur 88% 12% sont chez les ming avec les deux minables provinces de soie qu'ils ont vraiment ça se peut hein, mais ça m'étonne après il n'y a pas tellement de provinces de soie on a le bonus commercial c'est quoi le bonus on peut savoir ou nombre maximal de cultures mises en avant croissance coloniale générale pour le coton les teintures c'est la frise le premier producteur nous en produisons 27.2 D'accord En sang Apparemment on est deux à avoir le bonus Je sais pas combien exactement il faut pour le bonus Pierre précieuse Papier Ivoire esclave Que j'ai jamais aboli d'ailleurs Cuivre Thé Laine Épices Céréales Étoffe Sel Bétail Porcelaine Café Sucre Fer Vin J'ai encore des bonus de loin Fourniture navale Bois exotique Poisson et il n'y a que le tabac et le cacao Qui à mon avis sont présents seulement dans les colonies Que je n'ai pas du tout La fourrure J'ai même 12% du marché Ce qui me place deuxième Alors que c'est ma mon avant-avant-dernière -avant euh, Ressource euh, en part de marché euh, euh, Voilà voilà À mon avis on a beaucoup de relations hostiles Casus Belli contre Oui Casus Belli contre nous Il y en a qui n'ont pas de Casus Belli contre nous euh, coalition. <rire> il y en a qu'une et c'est pour moi et il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens. Et c'est Jin le commandant. Ah je savais pas qu'on pouvait voir le commandant d'une coalition. Est-ce que du coup c'est le seul à pouvoir la déclencher Je ne sais pas. Relation amicale. Ça c'est facile à voir, il n'y en a pas beaucoup. Bohème, Jin, Manchu, Ming et Scandinavie. Nos dépenses, qu'est-ce qu'on dépense nous Maintenance des armées, maintenance des forteresses, salaire des conseillers, maintenance de la marine, lutte, maintenance des états. Oh, ça me coûte quasiment rien. Après, j'ai pas beaucoup d'états. Et je crois que je peux pas créer d'autres états. Si je peux, en fait, ça me... augmente juste mon malus. Et puis, ça va me coûter des points si je crée des états. Oh, ça me rapporte 10. <rire> J'avais développé la mine d'or Ah Ça produit 3 cas ça Oh mon dieu Je pensais que c'était la mine d'or qui produisait le gros des, des revenus. Mais en fait, non. Alors que c'est des cultures Bachir, pas acceptées. Bachir, pas acceptées. Ici, j'ai jamais annexé ce, cet état. J'aurais peut-être dû... En fait, c'est pas si grave de dépasser la capacité de gouvernance. Ça fait que bah, plus 42% de... D'expansion agressive à mon avis c'est le plus grave mais encore il faut être pour être à plus de 100% il faut être à 3 fois sa capacité de gouvernance après maudit de coût de la stabilité c'est un peu embêtant coût des conseillers à mon avis ça reste négligeable euh, par rapport à ce qui me, me coûte maintenant des forteresses Pff. Conseiller. Ah Il coûte quand même aussi cher que les forteresses. Mais il y a aussi le fait que ça fait très longtemps que, que, que le jeu a commencé. Donc le salaire des conseillers est beaucoup augmenté. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des trucs qu'on pouvait regarder. On peut regarder un peu les religions. On a une grande majorité sunnite... Au cœur de notre empire, avec beaucoup d'orthodoxes au nord, quelques Vajrayana, beaucoup de confucianistes. En fait, j'ai pas trop touché les cultures. Les cultures ont évolué parce que les états d'ici ont converti aux, aux chiites ou aux... sunnites euh, des hindous. Euh, les coptes, ils ont pas tellement bougé de ce côté-là. On a fini par se débarrasser des ibadites. Et de ce côté là il y a beaucoup de fétichistes Qui ont été convertis au catholicisme D'ailleurs il y a aussi des provinces qui sont restées sunnites Que la France La France ne convertissait pas Il y avait que la... la Frise qui convertissait Bon Voilà voilà Ce sera tout Pour cet épisode Je serais curieux de savoir ce qu'il y a là bas On va faire euh... euh, J'ai sauvegardé je crois On va faire abandonner pour voir l'écran de fin. Il me montre l'écran de fin, ouais. Euh, J'avais l'armée la plus importante, la marine la plus nombreuse. Ça, je... n'aurais J'aurais pas mis ma main à couper dessus. Hein. Superficie la plus importante, absolument pas étonnant. J'étais à 8000 de dev un truc comme ça. Province la plus riche, riche pourquoi pas. Je ne sais pas laquelle c'est, d'ailleurs. Revenu le plus important, revenu commercial le plus important. Et un score de 14 000. Euh, voili voilou. Alors. Euh, impossible d'accéder aux données de la communauté. Venez retenter plus tard. Bon. Vous avez joué au ottoman. Notre dirigeant a régné Ayant régné le plus longtemps a été Kossem Sultan, qui a gouverné le pays durant 53 ans. Donc il a dû vivre. Qu'il a commencé à 14 ans. Au. Ou plutôt, il a dû vivre vachement longtemps. 87 de nos guerres sont soldées par une glorieuse victoire. Une de nos guerres se sont soldées par une défaite. C'était la guerre de Koa, que j'ai abandonnée. Et c'était une fausse défaite, à mon sens, qui m'a permis d'attaquer Siak, de pouvoir déclarer la guerre au Japon et finir plus tôt. Chaque année, 46-46 combattants ennemis sont tombés face à nos épées et notre puissance de feu. Et chaque année, nous avons vu, nous a vu perdre 56 000 hommes. <rire> 5600 hommes On a perdu plus que ce qu'on a tué Ça m'arrive rarement Les navires par contre 0-0 On a éradiqué 33 pays de la carte du monde On a annexé 959 provinces euh, Comme quoi ça se fait de manger 1000 provinces Nous avons été injustement dépouillés de 11 provinces euh, Au cours de notre histoire 92 commandants nous ont servi C'est beaucoup Le plus légendaire était un 5-4-6-2 euh, il me semble que j'ai eu un 5-5-5-4. Pour moi, c'est plus fort. Euh, on était sunnites. Notre province la plus développée était Kashir. De développement, 45. Et on a eu zéro désastre. Ok. J'espère que cette série vous aura plu...